T'as vu le beat T'as vu le beat, se faire? fait Cette tenue de cuir te collait la peau Et te donnait vachement l'allure de Belmondo Tu étais ma mini-escorte Et me donnais des tonnes de fleurs Des fleurs Remis à l'idée Alors je vais décider de te liquider. Tu es mort. Tu as volé dans le décor. T'en as vraiment eu le souffle coupé, hein Go go baby go. J'ai le rythme dans la peau. Pow, blab, black, spam